Moi, j'aime bien les mathématiques. Et toi Moi, j'aime bien l'histoire. Qu'est-ce que tu étudies J'étudie l'espagnol. Et toi Moi, j'étudie l'italien.